Bonjour, aujourd'hui je vous explique une de mes techniques préférées que c'est le transfert d'images sur toile couleur laine. On a besoin d'une photocopie sur papier normal des photocopieuse pas plus épais et ça doit être impérativement imprimante laser, sinon la technique ça marchera pas. On a besoin des produits transfert d'images du blanc de titane ou blanc vif aux sous-couches du vernis-colle et des pinceaux et toujours des bricoles comme un stylo, des ciseaux, ça, c'est toujours à avoir alors on ne coupe pas notre photo, on garde du marge en papier c'est vraiment euh, beaucoup plus pratique, on le verra surtout après on va ouvrir notre transfert d'image je me suis gardé un petit brouillon parce qu'on a besoin de faire 6 couches de produits. Il faut bien laisser sécher entre une couche et l'autre. Pour ne pas oublier quelle couche on est en train de faire, moi en général je fais comme ça, je les marque. On va faire la première couche en vertical. On va utiliser un pinceau plat synthétique. Voilà, c'est très important la première couche, bien étalée. Et on va faire six couches, verticale, horizontale, diagonale, et encore verticale, horizontale. Si vous avez un doute. Vous ne faites une de plus qu'une de moins. Voilà, c'est tout simple. Si on oublie combien de couches on a fait, on est fait en plus. Et surtout, pas faire des paquets. Bien étalé. Vous pouvez avancer les séchages avec les séchoirs. Ou si vous voulez attendre à peu près 5 minutes, n'oubliez pas de laisser les pinceaux imbibés des produits. Autrement, il aura la tendance à sécher. Ni là, j'ai fait ma première couche verticale. Les autres sera horizontale. Une fois que c'est bien sec, on va faire une couche oblique dans un sens, dans l'autre, verticale, horizontale, et on laisse bien sécher une demi-journée. C'est quand même bien conseillé. Les produits, il va prendre les pigments de la photo. Comme ça, on pourra enlever les papiers et avoir une pellicule transparente avec la photo imprimée. Il est passé la journée. Notre transfert il est bien sec. Je vais enlever un peu plus de papier, mais pas complètement. Je vais préparer une petite planche en plastique et je vais commencer à enlever les papiers. On va bien imbiber les morceaux qu'on va travailler. Et avec un mouvement rotatif, j'y vais élever les papiers. Vous pouvez aussi essayer avec les doigts. Hein? Comme vous préférez. Dans les parties importantes comme les visages, et vous pouvez lever bien les papiers. Dans des autres parties, par exemple là. Euh c'est pas trop importante, voilà je l'enlève surtout où il y a du clair et où il y a des visages pendant qu'il sèche bien je vais maintenant couper la photo et commencer À travailler les fonds parce qu'en fait, si on va coller directement la photo sur les tableaux, tout ce qui sera clair, ça prendra le côté toilette du lin. Mais là, si vous voulez, vous prenez vraiment la mesure. Moi, je vous cache pas, j'ai fait à l'œil. Maintenant, je vais marquer les bords pour faire les fonds blancs de ma toile. Je vais poser ma photo et je rentre pas mal dans la photo et je me préoccupe pré pré bien de prendre les éléments essentiels comme les visages, les chats. Voilà, je la laisse finir de sécher toujours à l'envers. Je ne sais pas si on les voit mettre au crayon. Et j'ai fait une couche surtout du blanc, surtout où il y a les visages. Je ne me préoccupe pas de faire les bords précis pour avoir vraiment un effet incrusté, de la photo incrustée dans la toile. Je me préoccupe de bien couvrir les crayons, mais je ne cherche pas de faire des choses précises. Oui. Une couche, ça ne suffira pas parce que, comme vous verrez, les laines va absorber la couleur. Je ferai au moins trois couches. En dessous des visages et partie claire. Avant de coller notre transfert d'image sur la toile, il faut que passe au moins une demi-heure pour le bon séchage de la peinture. Alors c'est vraiment euh, la partie euh, plus difficile, c'est un petit peu comme une tapisserie. Je vais décider bien la place définitive de ma photo. Je vais bien imbiber la colle, la toile, bien imbiber de colle la toile. Il faut faire attention à ne pas trop tirer parce que c'est devenu un morceau de plastique relativement élastique. Hein. Si on tire, on déforme la forme du photo. Voilà, là j'ai fixé ma photo et je peux procéder à l'écollage. Vous travaillez vraiment... À Partie par partie, vous mettez la colle, vous partez du centre et vous allez à l'extérieur pour faire sortir l'air et la colle. À faire à mesure, vous étalez les paquets d'école aussi, hein. Voilà, on passe comme ça pour bien étaler et puis on laisse sécher, on ne touche pas plus. Une fois sec, vous pouvez vérifier si votre photo est bien lisse, vous pouvez procéder. Si vous avez des petites boules d'air, vous pouvez les trouver avec un épingle et faire sortir l'air ou la colle. Alors maintenant je procède à quelques petites nuances, ça peut être pratique aussi s'il faut cacher quelque chose de pas trop joli dans la photo. Souvent j'utilise les blancs ou les blancs nacrés, les couleurs nacrées. à bout de, de voir, les couleurs nacrées, par contre elles couvrent beaucoup moins. Là oui. il y a des parties où il manque un petit peu des pigments de, de la photo. Je vais les fondre aussi. N'oubliez pas que c'est devenu une pellicule. Si ça vous plaît pas.